Les derniers jours de Bouteflika à la résidence d'État de Zoralda. Visa aux Algériens, la France passe des menaces aux actes. Les derniers jours de Bouteflika à la résidence d'État de Zoralda. Décédé le vendredi 17 septembre à l'âge de 84 ans, les détails autour des derniers jours de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Commence à se révéler. Des sources proches de sa famille livrent quelques révélations. Après sa démission suite à un mouvement populaire contre sa candidature à un cinquième mandat, le président déchu a pris ses quartiers à la résidence d'État de Zoralda, à l'ouest d'Alger. Convalescent, sa chambre a été équipée afin de lui assurer une prise en charge médicale. Cependant, les raisons de son installation dans cette demeure restent inconnues, d'autant que plusieurs sources affirment déjà que ça n'a pas été son choix, encore moins celui de sa famille. D'ailleurs, sa famille a décidé de quitter la résidence juste après son décès, selon des sources de la famille Bouteflika, citées par le quotidien arabophone et El Kabar, Les membres de sa famille s'apprêtent à quitter la résidence dans les semaines à venir, en attendant la décision l'obligeant de quitter les lieux. Selon la même source, la résidence avait fait objet d'une surveillance sécuritaire et militaire stricte, tout le long du séjour de l'ancien Président. À propos des derniers jours d'Abdelaziz Bouteflika, le même journal a révélé qu'il a senti qu'il allait rendre l'âme. Il avait même fait ses adieux aux membres de sa famille avant qu'il s'éteigne le vendredi 17 septembre dernier. Selon des sources proches de sa famille, il avait toutes ses capacités mentales jusqu'à son décès, Contrairement à ce qui a été raconté sur son état de santé, malgré qu'il était tout à fait conscient, Bouteflika éprouvait d'énormes difficultés d'articulation. Pour communiquer quotidiennement avec ses proches, il a eu recours à la transcription. Durant ses derniers jours dans ce monde, le président déchu écoutait des récitals et chants soufis d'échecs de la Zaouïa et El Belkaïdia et la Bria, précise encore la même source. Ces derniers ont été invités, par sa famille après avoir senti que sa mort approchait. Bouteflika avait rendu son dernier souffle en étant allongé sur son lit et en tenant la main de sa sœur Zour. Cette dernière, ajoute encore la même source, ne l'a pas quitté d'une semelle dès son premier hack en 2013 et durant toute la période qu'il avait passée à la résidence de l'état de Zoralda. Visas aux Algériens, la France passe des menaces aux actes. Après les menaces de réduire fortement les visas aux Algériens qui ont été brandis à plusieurs reprises ces dernières années, la France est passée aux actes. Alors qu'il est déjà très difficile d'obtenir un visa Schengen pour la France en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et la réduction du nombre de visas accordés aux Algériens, la situation va s'aggraver davantage dans les prochains mois. Selon les révélations d'Europe 1 ce mardi 28 septembre, le président français Emmanuel Macron a décidé de réduire fortement le nombre de visas Schengen accordés aux Algériens pour les prochains mois. La décision a été prise il y a un mois, selon la même source. Pour le prochain semestre, Macron a fixé à seulement 31 500 le quota de visas Schengen à accorder aux Algériens, soit la moitié de ce qui a été accordé durant la même période de 2020. En 2019, la France avait accordé 275 000 visas aux Algériens. La raison principale invoquée est le refus de l'Algérie de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière en France, et dont la justice a prononcé des décisions d'expulsion. Selon Europe 1, en sept mois, janvier-juillet 2021, près de 8000 obligations de quitter le territoire ont été prononcées par la justice française à l'encontre de clandestins algériens. Sur 7 731 personnes, l'Algérie n'a repris que 22. Selon nos informations, le Président Macron a évoqué le sujet avec son homologue algérien Abdelmajid Eboun lors de leur dernier entretien téléphonique lundi 20 septembre. Ce mardi matin, le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal, a confirmé sur le même média ce durcissement. « Aujourd'hui on met ses menaces à exécution », a-t-il dit en rappelant qu'un dialogue a été initié avec les pays du Maghreb dont l'Algérie, sur la question migratoire et la reconduction aux frontières. On a eu un dialogue avec certains pays du Maghreb, puis des menaces, a-t-il expliqué. L'Algérie n'est pas le seul pays concerné par les sanctions, françaises. Le Maroc et à un degré moindre la Tunisie sont également touchés. En réduisant fortement les visas aux Algériens et aux Marocains, le gouvernement français espère une meilleure coopération d'Alger et de Rabat dans la délivrance des laissés passer consulaires pour reprendre leurs migrants, qui font l'objet de décisions d'expulsion du territoire français. Outre les Algériens qui restent. En France après l'expiration de leur visa, le gouvernement français est surtout inquiet des vagues successives de migrants clandestins algériens qui arrivent sur les côtes espagnoles, pour ensuite rallier d'autres pays européens notamment la France.